En fait, c'est surtout dans les niveaux euh, infernaux où c'est pratique les invocations, les convocations. Comme il y en a 3 tonnes euh, de monstres et surtout euh, non, pas les, 20. les hey, sorciers. On va directement ni eux. Non, non, non, non. Oui, ouais. pour oh. tester. Voilà, moi je fais des mages qui balancent des boules. Ah oui, ils balancent quand même des trucs explosifs de partout. Ils ont l'air de faire des. Ouais, mais ça dure 3 secondes. Hein. Bah, vite. Oui, sur tout le top. boss, t'as quoi bah, moi ce que j'utilisais c'est soit la, le, la, la, le contrôle mental d'ennemi, soit. Euh, bah, du coup, ça want, alors. Après, euh, c'est vrai qu'il vise bien par rapport à moi donc. Il On se l'a dit, c'est rigolo, ça fait des boules de feu partout donc. Euh... Ouais, après, ça recharge quand même relativement vite. Bah, c'est utilisable, on va dire, ça c'est clair. Ça par contre, ça one shot oh, toujours. Shiny. <rire> <rire> <rire> Ouf! Tu connais Rion? Je crois qu'il faut qu'on avance. Oh. Pardon. <rire> <rire> D'habitude, mon laser il va pas aussi loin. Hein. Ah! <rire> oh. Oh. <rire> Il m'a bloqué bah... Mais euh... bon, allez. Je... je sais Quester quoi suis Là, Je je sais pas quoi dire. Ah <rire> oh. je oh. Prette couronne oui c'est oui, ça. Don't squander your life this time, stupid. Valkyrie is back. Ah, this one could be worth a lot. Hey. Je You create, I destroy. Quoi Hmm. Comment <rire> Le cristal il a popé sous mes fesses. Magique <rire> à l'autre bout de la pièce. <rire> oh. ouais. Ils ont tué. <rire> Ils ont encore tué l'elfe. C'est ça Ah mon dieu Ils ont <rire> encore tué Ah <rire> <de tête>. oh. I <rire> long for C'est-à-dire 2008. -oui. C'est-à-dire pas oh, grand-chose pour l'instant. Non. non, un carré d'agneau. food could have been Ah, c'est pas bon Encore Oui, la Qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui est mon Tu veux de l'herbe Prends de l'herbe Mais ça sert à rien <rire> Ah les Power Rangers qui arrivent juste à. Oh non Nooon Bien sûr c'est maintenant qu'il fallait. J'ai mal visé... Oh my god Ah oh treasure Oh merde J'ai pas regardé T'as pas regardé quoi les ennemis non moi Du coup, on a de quoi passer un trou, enfin euh, une zone avec des pics pour l'elfe et puis il y a un combat difficile. Mais mais je me prends jamais les pics normalement, il y a que. Comment oui, Normalement, oui. Allez, plus qu'anaïs. Ça devrait le faire. Non, mm -hmm. oh, c'est juste une pièce vide. Hein. <rire> Merlin Falls Ah, le sorcier s'effondre, mais j'ai utilisé mon pouvoir donc euh... Valkyrie needs food, badly. Je fais un régime! On a perdu quelqu'un! On a quelqu du bon côté! Oui! <rire> bon bah voilà! Oui, sur hein. les pics, parce que comme t'es trop loin en fait, nous on a pu still apparaître still que sur les pics! Back from the plane between planes. Ouais, moi j'apparais. Je suis pas pressé, je peux attendre un petit peu. Y a un sorcier, sorcier là, euh. c'est quoi ce truc là Bob, oh, hop oh, oh, oh, oh Ça fait trop de nouveautés en même temps, ça. Euh... Ah ouf. Euh... Y a une liche oh. dans le coin. Je me suis pris un laser. Oui, oui, un bas, oui. T'as pas vu Ah. Ouais. ah je suis en train de la geler, mais euh, et bourrin en plus euh, le machin là. Ah tu vas pas y arriver je pense Allez, mort-vivant, mort-vivant Double double double double Appelle tes potes Ouf Ah moi je suis... Essaye de donner des coups au... Ouais, bien. Quoi <rire> <rire> Oh Ah oui Bye bye. J'aime si t'es pété un genou contre. Wow. Euh... Ouais. Ouais, c'est à que de mon côté parce que en fait, à part toi, y'a a rien qui bouge en fait. Ah, oh, Attends, exactement. là, il y a quelqu'un qui va pouvoir être... <rire> oui, oui. <rire> Allez, je fais un peu oh le C'est marrant, là. je vois rien en fait qui change. <rire> Succès déverrouillé. Succès déverrouillé. <rire> ouais, niveau 25. <rire> on arrête là. On est bien, on est vivant. Ouais, on arrête là et hop, ça c'est beau. Cette victoire euh, au dernier moment, quoi. Et <rire> à la fin, tu dis, bon, le combat est trop dur, bah je me casse. <rire>